Bonsoir, bonsoir. Tu les aguets du village. Tu le mien. Oh my gosh. Bonsoir. Vous appréciez mon charisme. Et que c'est gentil de votre part. Salut l'homme lion. bonsoir facebook comment vous ne commentez pas aujourd'hui hum. j'ai beaucoup de petites choses que je vais partager avec vous Qui parle de ma grossesse, je suis enceinte. Je suis enceinte train de te faire quoi? Tu vas venir me donner les couches de mon enfant. Et ma chérie, tu vas venir papa le cuit chez moi. Vous hein aimez vous mêler de la vie des gens là? Bonsoir avant de commencer à raconter tes problèmes. Non, le petit message que j'ai pour vous ce soir, je vais laisser mes guides l'ouvrir euh, selon leur. Euh, le désir. OK J'ai eu la révélation de ce que je vais vous montrer. Je vais vous partager avec vous. Euh, ça fait à peine 30 minutes. Hmm. Bon, vous savez que quand je viens ici, là, je n'ai pas besoin. pas besoin de savoir vos problèmes. Je ce que vous venez pour raconter vos problèmes. Et ne sais pas moi quel genre de trucs qu'on a fait, que les gens se connectent seulement. Tu viens, tu trouves quelqu'un que tu ne connais pas en ligne. Tu viens pour lui raconter tes problèmes. C'est quand même c est, c est grave, non? Je mm -hmm. sais que vous aimez raconter vos problèmes. Bon je vais maintenant le groupe WhatsApp qu'on est en direct Et puis on va commencer Que j'étais sexy en bengue <rire> Sexy et pauvre, tu veux dire. <rire> eh, Quelqu'un me fait un commentaire sur Facebook, il dit que j'étais sexy en bengue Maintenant, je suis venu au pays, je, je suis plus sexy. <rire> oh, c'est Je ne savais pas que j'ai commencé à parler côté là. Ah, yeah. de ce côté-là. Sexy ne donne pas l'argent vous avez compris <rire> Ja sexy ne m'apporte pas les dos. Vous avez suivi si Vous voyez ma tête, ne vous plaît pas parce que je suis une femme sexy. Allez, vous pas sur la mauvaise page. <rire> <rire> <tut -y> vous me connaissez même. Et de sexy, tu te connaissais. Tu hein me connaissais. tu passais de temps en temps sur ma page une fois <tut -y> par âme. Vous écoutez, <tut -y> <tut -y> <tut -y> ne laissez pas les gens vous tromper. Ne laissez pas les gens vous tromper. Hum, hum. Oh, tu étais sexy avant. Tu étais avant sexy, tu étais cela. Pourquoi c'est quand je suis... Donc c'est vous qui allez attendre que je meure pour dire que j'étais sexy, tu étais ceci, cela. Quand j'étais sexy, pourquoi tu vas pas venu me dire le temps là que je suis sexy hum? Quand j'étais sexy, tu n'es pas venu me dire que je suis sexy. Maintenant que je suis plus sexy, tu viens me dire que j'étais sexy. Vous devez tout vivre avec les gens dans le passé. Je sais pas, pourquoi vous pouvez dire ça. Heureusement que moi, je n'ai plus votre pression, mais je n'ai plus votre pression, même pas une seconde d'une minute. Tu étais sexy avant. Ouais. Tu m'as un jour écrit, tu m'as donné 50 euros. Que prends 50 euros, tu es trop sexy. Hein? Euh, il ne savait pas y aller commencer la vidéo si que pas ça. Bon, commençons les vraies choses. Vous savez qu'on est en plein couronnement actuellement. Ok. Il ne savait pas y aller commencer Ma chérie, laisse-moi demander si je suis enceinte. Quelqu'un demande, où je le bloque. Je ne suis pas en train de chercher les abonnés. Écoutez, quand vous me voyez sur TikTok, vous voyez les gens qui cherchent les abonnés. Vous voyez... Je ne donne la parole à personne ici. Je ne vous donne pas la parole. Et de temps en temps, je bloque les gens. Ça ne te plaît pas, tu quittes. Tu quittes. Oh vous aimez vos trucs là que vous faites, vous faites vous, vous, vous, vous, vous, non la... je ne peux pas tu tuer. Et il mm -hmm. dit ce qu'elle veut dire. Si ce qu'elle dit même ne te, te plaît pla pla pla pas aussi, tu parles et je te bloque. Voilà. TikTok a fond maintenant. on ne avec n'importe qui, on n'a pas le, le choix. Vous trouver, il doit venir, venir affronter les. Donc si tu m'écoutes 30 secondes, mon esprit ne donne pas avec pour toi. Fais seulement comme ça là. Ok Non, voilà. Premier investissement. Ok. On peut commencer. Il demande la présence du Saint-Esprit, de la Vierge Marie, de vos ancêtres et de mes ancêtres. Que vos guides puissent vous donner un message. Ok Ce dont vous avez besoin. Ce soir. Pour avancer euh, que vous puissiez trouver les réponses à vos questions euh, que les, les blocages je vois des cailloux que vous avez devant vos grottes à l'entrée de ta grotte quand jésus est ressuscité ils sont arrivés pour sortir de la grotte jésus a dû rouler quelqu'un a dû rouler je ne sais pas si c'est jésus mais quelqu'un a dû rouler la pierre quand je vais parler c'est avec n'importe quoi qui était à l'entrée de votre grotte, qui vous empêchait de sortir, que cette pierre soit roulée pendant que je parle, et que votre lumière brille, que vous puissiez comprendre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Je scelle cette prière par le sang de Jésus. Donc merci à ceux qui sont en train de partager ma vidéo, merci à ceux qui partagent sur Facebook, merci à ceux qui commentent aussi. Okay. J'ai beaucoup de personnes qui font des rêves où ils se voient en train d'être couronnés. J'ai beaucoup de personnes, euh, savez, j j ceux qui me suivent depuis, on va dire six mois, un an. On a encore, vous savez que j'ai commencé mon dialogue en parlant des choisis. Genre, comment savoir que je suis choisi. J'ai d'ailleurs un document là-dessus, ici. Comment savoir que je suis choisi. Je vais vous énumérer quelques points. Vous allez, un peu, vous, vous, allez vous reconnaître. C'est le B à bas. C'est le début là. Ok Et... Euh, quand on parle de, de haine de ta famille... Bon. La connaissance était de mon côté. Je viens de rétablir la connexion. Si vous me suivez, faites un tapoter, un truc comme ça. La connexion, j'avais un problème de mon côté. Tapoter, ça va arrêter de bugger normalement. Bonsoir Daina. Vous me suivez bien maintenant. Là, vous me suivez bien. Est-ce que vous me suivez Oui ou non Si c'est oui, écrivez oui. que peut-être je dois arrêter sur TikTok. TikTok, désolé pour vous. Si vous ne voyez pas mais vous entendez, continuez à entendre seulement comme ça. Restez avec, avec l'image off. Que toute personne qui a été d'empêcher que ce direct se passe, <rire> soit mise à terre au nom de Jésus. Bon. Facebook me dit que c'est bon. Ok. On lance avec Facebook. TikTok, moi, ils ne savent pas que je vous. Faut bien vous laver le sel sur TikTok là. Ok. On commence. Donc, je disais ceci. J'ai commencé ceci. Euh, J'ai commencé ce dialogue ou bien commencé cette mission en parlant des choisis. Et... Euh, quand je parlais des choisis, je précisais ceci. Un choisi, c'est qui hmm, TikTok. Hein. Il y a la société sur TikTok. Il y a la sur TikTok. Il vous suivi. <rires> Il vous qu'il y a qu la société sur TikTok. TikTok est devenu tout noir. Pardon, attendez, je les remets encore. Oh my god. William, bonsoir. Si tic tapoté, il c'est la tapoté. Tapoter pour que les sorcières ne fassent pas le socialisme mondial. Bon. Je vais, je vais enseigner, donc. Euh, je viens contre toute interférence. Donc, j'ai d'abord commencé en 2021 par enseigner sur les choisis. Et le but, c'était de vous permettre de vous reconnaître. Parce que beaucoup d'entre vous, vous traversez des périodes très difficiles, émotionnellement, familiales, euh, dans vos mariages, avec vos parents, et vos frères et sœurs, dans votre quartier, euh, même au boulot. Et c'était assez difficile de comprendre. C'était difficile pour vous de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que ma famille me déteste pourquoi est-ce qu'on euh, complote contre moi Ça c'est les caractéristiques des choisis. On complote contre toi. Pourquoi euh, tu es un peu comme le, le, le, le la, la bête noire de ta famille Tu es tu vois, non Le black sheep, le mouton noir de la famille. Pourquoi tu n'es pas compris Voilà les caractéristiques des choisis. Et tu as toujours cette sensation. Euh, depuis que tu es né, tu as grandi avec ça tu te demandes mais pourquoi et en tant que choisi tu fais toujours l'effort tu veux tout mettre tout le monde à l'aise tu veux toujours euh, euh. en fait quand on te check bien on voit que tu es irréprochable mais malgré cela ils vont toujours fouiller dans tes cheveux pour trouver les poux les poux qui n'existent pas mmh. et euh, en tant que choisi tu pardonnes toujours tu es quelqu'un qui a un cœur trait, un trait toujours en train de pardonner Toujours en train de pardonner, toujours en train de pardonner, toujours en train de pardonner euh, En tant que choisi aussi, tu veux, malgré toutes le, les douleurs qu'on t'a causé, tu veux toujours apporter le meilleur aux autres Tu veux toujours apporter le meilleur aux autres, donc tu veux toujours, euh, malgré tout ce qu'on t'a fait de malin tu te lèves, tu veux toujours. Genre, à la limite même, c'est comme si tu aimes qu'on te fasse du mal. Et souvent, tu te tu te, tu te, tu te décides même que je ne veux plus être gentil. Je ne veux plus être gentil. Parce que quand tu es gentil avec les gens, cela, ça aboutit même à quoi finalement. Mais le lendemain, tu es en train de faire les choses. Les mêmes choses de gentillesse là. Ok. Et on choisit aussi... C'est quelqu'un que quand tu es spirituel depuis l'enfance. Tu es toujours. Tu as toutes ces tendances-là. Tu es attiré par le spirituel. Tout donc. Il y a des chaînes sur la, le, le, le, en ligne qui parlent de spiritualité. quand tu tombes dessus, tu peux passer 3 heures de temps seulement à écouter les vidéos spirituelles. Et quand tu écoutes ça, ça nourrit ton esprit. Ça nourrit ton esprit. Tu es. Tu es oh my God. Tu, tu, je ne sais pas comment je être dire ça. Tu aimes la spiritualité. Tu aimes la spiritualité. Donc, voilà les caractéristiques des choisis. Donc, je n'ai donné que quelques, quelques petites caractéristiques pour vous permettre euh, d'identifier si vous êtes choisi. Maintenant, ceux qui sont peut-être tombés sur ma chaîne, ça fait une, deux semaines, un mois, je n'enseigne plus sur les choisis. Donc, il y a plein de vidéos là-dessus. Il okay, y a plein de vidéos que j'ai mis. Sur ma chaîne YouTube, j'ai. C'est l'autre jour que j'ai vu que j'ai vidéos sur YouTube. Il y a des courtes de vidéos, bien sûr. Les courtes vidéos, c'est peut-être 50. Mais j'ai au moins 400 vidéos où j'explique. Donc, depuis 2021, il y a les jours où j'ai fait deux directs par jour. Par exemple, ce matin, j'ai fait le direct. Et là, le soir, je suis en le direct. Il y a certains jours que je fais des directs de 2h, 3h, 4h. Donc. Si tu veux tomber sur ma chaîne, je ne vais pas aller rentrer dans les petits détails d'avant. Ça, c'est pour les personnes qui ont pris du temps. Tu tombes sur ma vidéo, tu m'écoutes. Après, quand je ne suis pas euh, finis le direct, tu pas, tu regardes d'autres vidéos. Ça te, ça te parle. Ça te restaure l'esprit. Ça t'enseigne. Et quand je parle d'enseigner, c'est trop dit. Ça te rappelle ce que tu connais. Parce que je dans la spiritualité, on n'est pas le maître de l'autre. On n'enseigne pas à quelqu'un dans le sens où on lui apporte ce qu'il ne connaissait pas. On t'apporte ce que tu connaissais, mais euh, que tu avais, je ne pas te dire oublier, mais c'était dans ton esprit, c'était n'était encore dans ta tête. C'est pour ça qu'il y a des choses que quand j'enseigne, vous écoutez, ça résonne tellement avec vous. Et dans la spiritualité aussi, on apprend à s'équiper. Voilà, il y a euh, Amélie qui dit qu'elle regarde tous les jours, que ça lui parle beaucoup. Parce que tu es dans ta phase d'ouverture. Il y en a qui peuvent regarder mes vidéos 5 heures de temps par jour. Ça vous parle, ça vous ouvre l'esprit. Donc, après avoir commencé ça, tu as la phase où tu commences à t'équiper. Tout change. Comme on a dit que j'étais sexy avant là. Oui, avant, je pouvais prendre, mettez les, les, les, les make-up, les choses comme ça. Je défaisais mes cheveux. Je connais les cheveux des autres personnes, je sur ma tête. Les trucs comme ça, là, là-bas, j'ai arrêté. Même une jansan, il y a une époque j'ai fait de jansan. Récemment, quelqu'un m'a donné même ses produits une jansan d'essayer encore. ne passait pas sur mon corps. Mettez les likes sur ma vidéo. Vous, Facebook, j'ai 80 personnes sur Facebook. Vous devez mettre 80 likes. Quittez là-bas les décepticons. Mettez les likes sur Facebook. Apprenez à savoir comment supporter le projet de quelqu'un. Parce que le problème des gens spirituels, c'est que parfois vous êtes tellement spirituel que vous croyez que c'est Dieu qui va venir cliquer sur la vidéo. Que c'est Dieu qui va venir mettre des likes sur la vidéo. Ça le des certaines personnes qui sont spirituelles. Heureusement que moi, il ne fonctionnent même pas avec vous. Ok. Donc, après la phase où tu as découvert, que tu étais choisi, et que ce que tu ressentais, il y a les gens là-dehors, comme toi. Donc, que tu n'es pas seul. Bonsoir, cœur. Merci, bonsoir, coach, c'est Tu comprends que tu n'es pas seul après, tu comprends que la famille, c'est qui t'a élevé, ce n'est même pas ta famille. Ta vraie famille est là dehors. Les gens avec qui tu te sens toi. Et parfois, ta famille, là, ce n'est même pas comme physiquement, il y en a parmi, vous, vous ne me connaissez pas physiquement, on ne s'est jamais vu Et peut-être on ne se verra même jamais. Mais vous me voyez dans vos rêves toutes les nuits. Je ne vais pas vous dire le nombre oh, de choses que tu es venu, tu as fait comme ça. Tu es venu, tu as mis ta main sur moi, ça va me libérer. Tu es venu, tu as fait comme ça. Donc, vous comprenez qu'il y a la famille spirituelle. Et souvent, quand tu es dans ta famille physique, comme Jésus, Jésus avait sa famille physique, après, quand il a commencé son ministère, il a dû shifter vers sa famille spirituelle. Et si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite hier où je parlais, « Bonsoir, euh, Monsieur Anderson. » Je parlais du fait que Jésus marchait, il voit quelqu'un qui est en train de... de tu, il te voit, tu es peut-être le directeur des impôts de la ville de, de Yaoundé. Il dit « Suis-moi, laisse ton boulot, tu me suis. » Ça veut dire que si tu, tu, tu touchais, si tu détournais vers 5 millions le mois, Dieu te dit, Jésus te dit que « Suis-moi. » Ça veut dire qu'il a les capacités de tenir ton salaire là. Donc, quand Jésus a commencé son ministère, il a commencé à construire, à trouver sa famille spirituelle. Donc c'est ce qui est en train d'arriver maintenant. Et je vous ai expliqué avant-hier, je pense, que les réseaux sociaux sont en train de jouer un, grand, un, un rôle majeur là-dedans. Vous devez comprendre les outils qui sont utilisés de nos jours par les anges, par les anges, par les ancêtres, pour pouvoir, par l'univers, pour pouvoir vous fortifier, vous enseigner. Avant, il fallait partir dans des écoles de spiritualité secrète pour apprendre certaines choses. Aujourd'hui, quand l'esprit t'enseigne, tu tombes en ligne sur quelque chose qui confirme ce que tu t'a dit dans la nuit. C'est là que tu dis, ah tu, commences à, tu continues à avoir confiance en ce que tu reçois. Parce que les vrais choisis, ce sont des personnes qui sont connectées à la source. Quand elles parlent, vous connaissez. C'est un truc que vous connaissez dans votre esprit. Je n'ai pas besoin de vous dire. Tes messages, tu les reçois. Tu ne peux pas dire que ça vient de comme ça. là. Tu sais seulement que je sais que je sais. Et quand tu sais que tu sais, tu pas, tu fais ce que tu sais. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de se retrouver. On est en train de s'équiper. Et cet équipement, ça vient avec quoi Avant, tu avais un style vestimentaire que tu aimais. Maintenant, naturellement, tu as commences à être attiré par la bible. C'est là que vous voyez. Ça, c'est un habit qui est de mon pays, Cameroun. C'est pour les, les gens J'ai les gens de Guadeloupe qui achètent ça. La Guadeloupe. Hein? Bonsoir Dani, moi aussi je suis au Gabon, j'ai les gens de la, de la Guadeloupe qui achètent ça, j'ai les gens de euh, euh, Burkina Faso qui achètent ça. Parce que quand le moment arrive, peu importe de là où tu vas prendre la chose, tu prends seulement, c'est comme si tu t'équipe tu à nouveau. Imagine peut-être quelqu'un qui sort, un aimant qui se lève et il, a, il commence à attirer ses objets vers lui, ça commence à venir, ton bâton vient, t es, t es, ton bâton de commandement vient, voilà le bâton. On n'a pas seulement un bâton de commandement. Moi, vous connaissent. Vous êtes tellement chiche. Vous acheté les, les petits. Hein. Moi, j'ai. On n'a pas seulement un bâton de commandement. L'autre tu vas me mettre dans ta voiture. L'autre tu vas mettre dans ton sac. Mais l'autre du vais l'autre je mets sur ton hôtel à la maison là où tu pries. Hein, tu m'as vu le salon, hein? ok. Et puis il y a la phase. où il y a les cristaux par exemple ça c'est euh, le, le, le, le, le, le cristal celui là il est clair c'est clear quartz this is the pink one attendez je vais vous montrer un autre et vous commencez à en mettre partout sur vous maintenant ce qui se passe dans cette phase c'est que ton esprit commence à désirer ces choses ici et quand ton esprit les désirs, ça commence à te restaurer, restaurer ton énergie. Oh, oh my gosh, il fell down. Ok. Right. C'est ça. Celui-ci, c'est le rose. Le violet est tombé là-bas. Je vais pas me baisser pour le rabaisser. Le rose, il est là. Donc celui-ci, c'est le clair. J'en ai plusieurs formes. Là j'ai l'améthyste. J'aime bien ceci. C'est une sorte de sous tasse. Je mets ma tasse dessus pour boire. Et là tu as cet améthyste-ci. j'ai un autre un peu plus gros que ça. Ça. Il y en a plusieurs. Hein. Vous avez plusieurs. Tu vas voir que tu vas commencer à rassembler tes choses. Ça va commencer à venir vers toi. Euh, il y a aussi ce que tu vas porter. Par exemple, ça. Ceux qui sont au Gabon, euh, ceux-ci ne sont pas encore arrivés au Cameroun. Bientôt, ce sera au Cameroun, donc. Il y a ça. Ça, c'est la métisse en forme de bracelet. Et euh, celui-ci vous va avoir la pierre noire après protège contre les mauvais esprits. Euh, il y a aussi ça avec Œil de Tigre en trois, trois tons. Euh, le tigre améthyste et puis euh, je vais regarder au troisième nom. Il faut laver le, le cori Tout ça c'est fait pour vous. Je veux pas seulement dire protéger mais c'est comme si c'est quelque chose que tu sens que tu dois avoir. You just know that you know that you need to serve. Ok? Les bracelets euh, ça dépend du pays où tu es. Donc écris sur l'un des numéros et puis tu demandes. Les numéros sont les suivants. Prenez les numéros, prenez les numéros s'il vous plaît. J'ai vu quelqu'un ce matin à la banque, elle me dit... Euh, elle me dit qu'elle fait le direct, elle ne donne pas les numéros. Donc prenez le numéro sur TikTok. Si vous êtes à Libreville, dites-moi la ville d'où vous êtes. Mais tous les numéros sont les mêmes. Vous prenez un seul numéro général pour tout le monde. En tout cas à Libreville, à Libreville, ça c'est 8000. Au Cameroun, c'est 7. Ça c'est 20. Voici ceux de 8000' Ça c'est 20 parce que ça avec du plaquet. Donc le numéro du Cameroun, peu importe le pays d'où vous me regardez, prenez ce numéro, vous allez écrire là-dessus. 00237 680, 680. Donc plus 237. 680 71 07 01 User, je ne suis pas là pour te. Euh, si Dieu te protège, c'est bien. Tu as compris? Je ne suis pas sur TikTok pour, pour discuter avec vous. Moi, il fait la dictature. Tu as compris? Hein? Et je ne suis même pas là pour répondre à vos questions, ma chérie. <rire> je suis moins bizarre tu as compris je suis pas bizarre il me pointe ici, il dit ce qu'il veut il dit ce qu'on me dit, il dit tu as compris je suis pas là pour que vous me likez ne me likez pas ok voilà le message est clair non si tu es en Côte d'Ivoire le bureau de Côte d'Ivoire je l'ai fermé aujourd'hui bonjour Joaquin. comment tu vas le bureau de Côte d'Ivoire je fermé aujourd'hui donc je ne fonctionnerai plus en Côte d'Ivoire parce que je je vais pas me dépasser au moins pour quatre mois. Donc, je viendrai pas là-bas. J'ai fermé le bureau de Côte d'Ivoire officiellement aujourd'hui. Donc, le numéro de la Côte d'Ivoire ne fonctionne plus. Si vous écrivez là-bas, vous direz là-bas, c'est votre problème. Moi, je suis plus là-bas. Ok Donc, voici le numéro, le seul numéro que vous prenez, peu importe votre pays. Plus 237. 680 71, 07, 01. J'ai beaucoup enseigné ce soir, donc... Les numéros sont. Prenez de quoi noter rapidement. Pour qu'on aille dans les choses un peu profondes. Voilà. Merci beaucoup, Vanessa. Donc, plus de 137 680 71 07701. Et le numéro de Libreville, c'est le 074 18 00 80. Donc, 074 18 00 80. Ça, c'est pour la. Euh, c'est pour Libreville. Ce qui est enfer, ça c'est vraiment pour les personnes qui sentent... Ça c'est quand tu es vraiment à un niveau où tu veux vraiment... Euh, on donne, ça c'est pas pour n'importe qui. Tu ne mets pas ça pour blaguer, on va dire comme ça. Ce qui est enfer. Tu ne mets pas ça seulement... Oh ça, ça me plaisait. J'ai passé, j'ai pris. Bah, tu vas tirer sur choses parfois que tu n'as pas supporté. Voilà. Par contre, si ça t'attire vraiment, prends-le-tu le, le père. Prends. Bon. Je vous ai donné les phases. Bon. Ces phases sont parfois ralenties par quoi La religion L'environnement Ok C'est-à-dire, parfois vous avez des personnes avec lesquelles vous commencez à m'écouter. Tu commences avec ta soeur. Tu commences avec ta cousine, ta voisine de palier Vous me regardez ensemble tous les soirs Et puis euh... ouais, vous, vous me regardez ensemble Et après tu te dis euh... Non moi je je, je, je, je je sais pas Je sais pas, tu, tu me crois Mais la personne ne me croit pas Et son, son manque de croyance Commence à te bloquer Voilà donc, j'ai beaucoup de personnes comme ça. À un moment, tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Bon, juste en passant, on me dit dis à quelqu'un que euh, il faut que tu achètes des cristaux, ok? C'est une jeune personne. Tu as moins de 20 ans. Les cristaux contiennent des messages qui viennent de l'époque d'Atlantis. J'entends Atlantis carrément. Qui vont t'aider, Ok? Donc, ces cristaux, quand tu vas parfois les tenir, ils vont te passer des messages. Ils vont communiquer avec toi. Cathy et Dimo, ne me demandez plus les prix des choses, que peux essayer pour vendre. Tu veux un truc, tu écris, on te donne le prix. Tu ne veux pas, tu laisses. Je, je, écoutez, hein, je ne, Même pour vendre ma chose, là, j'insulte les gens, hein. Tu as compris J'ai donné le numéro, écris dessus, tu demandes. C'est les pauvres qui demandent les prix des choses. Excusez-moi avec la pauvreté, s'il vous plaît. Vous avez suivi voilà donc tu dois acheter le, le, le quartz qui est clair comme ça tu dois beaucoup le tu dois tenir le, souvent en même quand tu veux dormir tu le tiens avant de dormir tu parles tu parles tu, parles, tu lances ton, ton ton ton désir si tu as des questions et après tu te couches tu dors alors par exemple quand, si vous regardez à l'intérieur vous allez voir que il y a comme une nuée à l'intérieur. Il y a comme une nuée. J'ai reçu un jeune ici récemment, de, un jeune de 18 ans, très spirituel. Il m'a dit, je savais déjà, mais euh, on reste comme ça, il me dit, ouais, regarde. Euh, il me dit, est-ce que tu savais qu'il y a des messages dans la pierre? Je le regarde, je ris. Il me dit, oui. Et le jeune homme était en, en mesure de te dire, il avait tellement fait de travail personnel, qu'il est en mesure de te, de te décrire son personnage spirituel Sa personnalité spirituelle Beaucoup d'entre vous avez les 35, ans, 45 ans Vous ne connaissez pas qui vous êtes Vous ne connaissez pas de quelle case vous êtes spirituellement Vous ne connaissez pas votre signe Quels sont vos éléments, vous ne connaissez pas Vous passez le temps seulement sur TikTok Aide-moi, aide-moi, interprète mon rêve Beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas Parce que vous ne demandez pas et quand vous demandez, vous partez de demander aux mauvaises personnes. La spiritualité, on ne, on ne raconte pas son rêve à n'importe qui. On ne vient pas demander des choses à propos de soi à n'importe qui. Arrêtez. Vous aimez ça Dis-moi, je suis qui Tu peux te demander à tes guides et tu te couches, tu dors. Tu te couches, tu dors et te montres. Maintenant, quand ils vont te montrer. Si quelqu'un vient de l'extérieur, c'est pour confirmer ce qu'on t'a déjà dit. Mais on doit déjà t'avoir dit quelque chose. Et quand vous, quand vous posez vos questions, vous voulez la réponse le lendemain. Et quand vous tombez maintenant sur les, les, les, les personnes en ligne qui vous disent que oui, tu peux avoir ça, je peux avoir ça, oui, tu peux, je peux faire ça, oui, je peux faire ça, oui. Dès qu'on te dit oui, oui, oui, oui, comme ça, tu dis ah. C'est comme ça que tu ne peux te mettre les pieds, la tête, tout. Tu ne peux pas tomber dedans. Cinq ans plus tard, ah, telle personne m'a utilisé. Non, tu sais, arrêtez. Bonsoir, monsieur Tchèque, comment tu vas Monsieur Diouf, je parlais de toi l'autre jour avec quelqu'un d'ailleurs. J'ai passé le message pour ça. Je continue. Quand tu arrives dans cet état où tu commences à rassembler tes objets, tu commences à changer ton physique. Sans le vouloir sans le savoir même mais ton, ton âme commence à désirer d'autres choses pendant cette phase aussi tu as euh, tu es en tu as déconstruction c'est-à-dire euh, tu, tu vas commencer à abandonner tes pensées ou tes, tes, tes croyances d'avant et beaucoup d'entre vous vous revenez aussi d'un background chrétien où vous avez eu euh, euh, vous connaissez guises, on dit oh, Tu es censé être pauvre Les vrais spirituels sont ceux qui sont très pauvres Voilà, tu dois être humble L'humilité c'est la pauvreté C'est quand tu es humble et pauvre Que Dieu, te, que Dieu va vraiment t'aimer Que tu as ta place au ciel Voilà, donc tu as tout ça Et J'arrive, je te dis maintenant que tu es un roi Je vous rappelle que Jésus C'est le roi des rois Je te dis que tu es un roi Hmm? Monsieur Diouf, euh, écris-moi un peu s'il te plaît Sur, euh, sur Messenger je, je, je passe même plus sur Messenger hein. J'aimerais bien euh, Je voudrais causer avec toi business Ok Je vais t'écrire sur Messenger Je vais t'écrire Donc Tu as cette croyance Et puis j'arrive, je te dis Tu es en roi Et là je te dis mais le truc c'est quelque chose en toi te dit que c'est vrai. Je sais pas, tu vois, ton extérieur, puisque généralement tu es dans la galère, tu souffres. Ça ne va pas comme tu veux. Et ton intérieur, c'est. C'est pour ça que quand tu regardes les films de superman, de spider-man. Euh, euh, des princesses avec des princes, moi la première fois où je suis allé à Paris par exemple, j'ai fait les constructions. je savais que j'étais une duchesse à une époque. Like, j'étais sûr, j'étais sur que non, mm, mm, j'étais j'étais duchesse ou bien reine à un moment. traversé le tous les, les les mm, je suis sûr qu'à un moment j'étais reine parce que je, je, je, je me sentais trop dans mon élément donc tu as ce savoir en anglais on dit knowing, you have like a knowing inside of you that is telling you that you know what, I'm a queen there's something bigger inside of me I don't know how or why et quand on repart dans le monde des rêves parfois tu rêves, tu rêves que tu es très riche et quand je te réveille, l'argent est fini et ça fait mal J'aime ce genre de rêve là tu, vois, tu rêves que waouh je ne veux plus souffrir dans ma vie Je suis dans l'abondance Oh, je marche avec les stars Oh, c'est bien Oh, Beyoncé, Rihanna Oh, et ton fils Ronaldo Je n'ai plus de manque Après, tu te réveilles Oh oh Dans ma petite chambre de 250 euros le mois Sur mon single bed Oh oh quelque chose en toi, dans ton esprit, qui te dit que tu es censé vivre une vie plus fructueuse que celle que tu vis actuellement. Mais il y a une décadence, un décollage entre le spirituel que tu connais dans toi et le physique que tu vis. Et très souvent, tu as des personnes qui vont te dire, viens, je vais te montrer le chemin. Quand, je, quand tu commences à écouter mes vidéos je commence à te dire que tu connais le chemin you know the way et tu es assez fort c'est bon tu ne connaissais pas tu ne connais pas encore c'est maintenant que tu commences à comprendre tu es inactivé tu vois superman là non imagine un peu superman à 9 ans en train de grandir 9 ans il grandit il grandit. Il reste. Il voit personne autour de lui n'a jamais porté une maison avec les mains. Personne n'a jamais porté la voiture avec un doigt. On pousse toujours la voiture. Il faut, il faut cinq personnes pour pousser la voiture. Il faut... Il dit que je suis sûr que je peux porter l'immeuble ici. Mais il n'a jamais vu personne autour de lui porter l'immeuble. Il n'a jamais vu. Mais à l'intérieur de lui, quelque chose lui dit qu'il peut. Personne qui regarde, il vient ce qui met sa main sur l'immeuble, il veut porter après dire ah tu as vu qui a porté ça. ça, et que ça, toi aussi. Il se loue. je pense à à quoi, mais il y a une force en lui qui le pousse. Dans la nuit parfois il rêve. Je rappelle que Superman à était euh, sa planète, euh, c'est le film. mais à sa planète, qui était tout bébé. Donc dans son ADN, dans l'ADN. Mm -hmm. Dans l'ADN de Superman Il y a la grandeur Mais l'ADN n'est pas encore activé hmm? Donc Superman part à l'école normale comme tout le monde Il mange le pain avec le sucre comme tout le monde Voilà, merci qui dit que la première fois qu'elle a fait son lavage au pipi une dame est apparue dans son rêve et lui a dit que le secret de son bonheur se trouve à l'intérieur d'elle-même. Après, quand les gens vont faire les vidéos pour vous dire que le bain de, le bain de pipi est satanique, vous allez commencer à dire que yeah, c'est vrai ou pas. Mm -hmm. Continuons. Imaginez-le en train de grandir, il pas manger, il drague aux... les filles comme tout le monde, il fait comme tout le monde. On commence à lui dire que oui, tu vas grandir, tu vas, te... vas à l'école de journalisme pendant trois ans, tu seras euh, photographe journaliste. Et quand il voit le boulot de photographe journaliste, ils sentent que je... Je... Je... je suis censé faire plus que ça. Comment Non, Donc je vais pas je de filmer. On m'a dit que le, le, le chat est allé sur l'arbre. Je ne vais pas filmer le chat, Il vais venir vous donner, vous allez me mettre dans le journal. Non, je suis censé faire plus que ça. Je sais que je suis né pour faire plus que ça. Donc voilà Superman. C'est votre histoire que je suis en train de raconter. C'est de vous qu'elle parle que je vous comme ça ça n'a pas de sens il laisse quand même et je rappelle qu'il y a toujours un méchant qu'il a intérêt à ce que Superman ne, ne découvre jamais que Superman est Superman Donc, un, un jour, qu'est-ce qu'il révèle généralement Superman à lui-même un jour il y a un problème qui éclate mmh? Superman se retrouve sur les lieux un enfant est coincé sous une voiture. Il dit, on dit, aidez-moi, aidez-moi. Il dit, il ne faut rien a personne. Il dit, ah, le temps d'attendre que l'ambulance vienne, tout ça. Il part, il fait comme ça. Il soulève la voiture. Il dit, hé, hey, j'ai toujours su la il... Ouh, Lili, Lili. les li. lé. Vous voyez là où les problèmes de supplément commencent Il soulève la voiture, il retire la voiture. Le soir, il rentre et dit, Papa, maman, papa, maman. J'ai soulevé une voiture, je tiens. Oh, qui t'avait des là? Qui t'avait ça? Et dans le fond, écoutez bien, vos parents-là, quand vous étiez petits, on est venu leur dire, hmm? on est venu leur dire que l'enfant, si que vous avez, il va faire de grandes choses. L'enfant, si censé être très riche. L'enfant c'est censé changer le pays. S il va me devenir président de la République. Premièrement, on t'a jamais dit. L'enfant c'est à quatre yeux. Vous savez, c'est quatre yeux veut dire que... L'enfant s'y voit. L'enfant il s'y peut voir les morts. L'enfant s'y peut peu Je sais pas quel est le ce qu'on a dit à tes parents. Tout ce que je sais, c'est qu'on leur a dit. Hmm? Mm -hmm voilà tu grandis et comme ta mère c'est une simple tonne bienvenue dans mon monde une simple tonne une simple tonne c'est une personne que est extrêmement simple on a abusé d'elle et elle fait toujours l'effort pour pas se positionner là on va toujours encore abuser d'elle te voilà tu te sens toujours bizarre rejeté. j'étais au milieu de tes frères et soeurs tu as l'impression que je ne suis pas comprise je ne suis pas comprise un jour donc tu tombes sur une de mes vidéos quand je parle ton corps commence à faire que shh, ton corps commence à s'activer tu dis mais c'est quoi ça tu parles, tu fais le bain de pipi les pipi que tu pisses chaque jour ça part tu verses là hein? hum? Le sel que tu prends chaque jour, tu manges avec. Je te dis que prends le sel, prends le pipi, fais comme ça, lave-toi avec. Tu te laves dans la nuit, tu vois comment on, a, on vient, on met un robe de diamant sur toi. Tu vois comment on vient, on te dit que, voilà, tu es une reine, tu es un roi, Tu viens, on, on, quelque chose se passe dans ton rêve, tu te réveilles, tu dis, ah Peut-être que la fête est vraie. Comment un acte physique que j'ai fait pas activer quelque chose dans le spirituel Hmm. Hmm. mais tu es encore dans ta famille de tous les jours hmm? tu es encore avec ta mère tu dors sur le canapé de ta soeur euh, je ne sais pas quelle est votre situation hein? je sais il y a beaucoup de pauvres qui me regardent, vous êtes encore, vous êtes encore inactivés c'est pour ça que vous êtes pauvres quand vous allez vous activer l'argent va venir donc vous voilà vous me suivez pendant trois mois vous commencez à faire vous commencez, commencer. Les choses commencent à souffrir. En trois mois, tu augmentes ton revenu à tripler. Tu dis, ah Qu'est-ce qu'on gens déjà de prophéties comme ça Qu'on a dit à ta mère que tu es une grande bandite Ça n'a même pas de sens. Tu ne dois même pas répéter les choses comme ça à ton sujet vous me l'avez bizarre bon je continue ma chose donc tu tombes sur mes vidéos tu commences à mettre en pratique ça commence à changer premièrement je veux que tu comprennes que tu as si tu as 20 ans tu as au moins 20 ans de blocage dans ton esprit et tu as même les blocages de tes parents les blocages de tes anciens parents là de tes grands-parents du écoute moi seulement tu es tu es, tu es, tu es tu as été un jeune garçon qui est impatient vous n'aimez pas attendre moi mes directs font deux heures de temps je suis peut-être à 30 minutes donc tu es pressé tu peux partir tu es là tu es bloqué tu dis que ah. tu te dis qu'en trois mois tout va changer dans ta vie Alors que ta grand-mère avait le même blocage que tu as. Ta mère avait le même blocage que tu as. Toi-même, tu as d'avoir le blocage. Donc tu es en train de te lever pour te combattre les forces générationnelles d'abord. Il y a certains démons qui sont là depuis au moins trois générations, quatre, cinq, six générations. Donc ce n'est pas en faisant les mêmes choses que ta mère a faites que tu vas avancer. Te voilà donc. Tu continues de m'écouter. Et ce qui commence à te dire, quitte la maison familiale. Cherche ton appartement. Lance dans le, le, le, le, les bitcoins. Lance ta boîte de ceci. Et chaque décision que tu prends, ta mère s'oppose à ça. Ou ton père. Ah, tu vas faire comment hein hein Tu dis, maman, je sais pas pourquoi, mais mon esprit me dit de faire. Je sais pas pourquoi maman, mais je sens que je dois faire. tu voilà. Je poursuis. Tu poursuis. TikTok, tapotez la vidéo, pardon. Si vous ne tapotez pas, je vais m'arrêter. Parce que vraiment, le réseau social TikTok est quelque chose que ça me... Parfois, j'aimerais rester sur Facebook. Donc, tout voilà. Tu, tu commences, tu fais un pas, tu vois comment des choses s'ouvrent. Tu fais un autre pas, tu vois comment ça s'ouvre. Tu fais un autre pas, tu vois comment ça s'ouvre. Tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose dans la fesse. C'est là que tu commences à voir l'adversité de ta famille. Donc ce soir, je vais donc te parler de la manifestation comment est-ce qu'on manifeste les choses dans notre monde parce que la Bible dit que vous êtes du monde vous vivez dans le monde ici, tu vis dans ton quartier mais tu n'es pas de ce monde ton argent ne sort pas de ce monde tes choses ne sortent pas de ce monde comment est-ce que nous on fonctionne on fonctionne d'abord par la foi la foi, c'est l'assurance de ce que je ne vois pas. Mais je sais que c'est en train de venir. C'est comme quand tu restes comme ça, le tournée à faire goulou, goulou, goulou, Tu vois les nuages qui sont en train de prendre tout le ciel. Et tu sais que tu es censé sortir. Tu prends ton parapluie, tu sois avec. On dit que tu pars avec le parapluie, tu dis que non, il va pleuvoir. Parce que tu sais qu'il va pleuvoir. Tu prends le parapluie, tu sois avec. Il n'y a rien que quelqu'un peut venir dire pour te dissuader de partir avec le parapluie. Maintenant, je vais vous dire ce qui vous ce qui vous bloque. C'est que vous ne comprenez pas que vous êtes vous faites partie des premières espèces. You are the, the first breed. On appelle ça breed en anglais. B-R-E-E-D. Breed. Vous êtes la première espèce. La première espèce. Qui va manifester les choses. Donc, vous êtes comme les les forerunners, les, les pay-setters, les premières personnes qui arrivent quelque part. Tu vois, quand il neige et tu sors le matin, personne n'a en encore marché sur la neige. C'est blanc partout, il n'y a pas de pas. Vous êtes ceux qui viennent avec les pieds pour mettre les premiers pas dans la neige. Parce que quand tu vois quelqu'un marcher derrière dans la neige, le deuxième qui arrive a tendance inconsciemment à suivre les pas de celui qui est passé avant lui. Donc vous êtes ceux-là qui passent les premiers. Au départ c'est difficile parce que quand tu t'attends, tu ne sais pas est-ce que c'est la route, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. Ce que tu as en toi, tu ne peux pas chercher quelqu'un autour de toi qui a ça ou qui a fait ça. Tu bon, arrête, oublie. Tu fonctionnes par intuition. Écoutez bien. Et dans notre monde, on ne manifeste pas comme les gens pensent. Les gens aiment faire le calcul de ma plan, c'est-à-dire, je fais un plan, je me dis, je vois, nous on manifeste avec l'énergie. Tu peux prendre une entreprise qui est censée donner 100 000 francs le mois. Tu mets ton énergie dedans. Tu te retrouves avec une entreprise qui te donne 5 millions de francs le mois. Avec les mêmes capacités de départ que les autres ont eu. Parce que chez toi, tu as un facteur que les autres n'ont pas. Tu as ta puissance spirituelle. Cette puissance fonctionne avec la foi. Et l'opposé de la foi, c'est quoi? C'est la peur ou le doute. Le doute, c'est quand tu as un petit projet. Tu as, tu as... C'est pour ça qu'on ne devait pas parler de vos projets très tôt, gens. Ok? Tu te lèves, tu as, tu as vu une petite percette de terrain, tu veux peut-être faire une petite boutique dessus. Tu te lèves ça, comme ça. Ta, ta femme demande, c'est quoi chérie? Si tu regardes quoi Bon voilà, tu sais, je voulais faire un petit restaurant sur la parcelle là, tu vois, non, je vais partir voir mon autre voisin. Est-ce qu'il peut me, me, me, me, me louer le terrain là même pour 50 ans Ah chérie, tu as vu ça à marcher dans le quartier si. Ah non, mais franchement, qui va me préparer là-bas Ce sera pas facile de trouver une femme qui va préparer. Hein? Moi, tu sais là que je travaille, non, moi je peux pas, je ne peux pas aller faire ça, chérie. Voilà comment ta femme. L'idée est en train de, de germer. Tes anges sont en train d'attendre ton énergie créatrice pour qu'elle s'accorde avec l'idée qu'ils sont en train de te donner. L'idée est là. Quand tu as ouvert ta bouche trop tôt, tu allais dire à quelqu'un qui n'a pas l'énergie créatrice que tu as, à quelqu'un qui ne fonctionne pas comme tu fonctionnes, à quelqu'un qui ne voit pas comme tu vois, qu'est-ce qui se passe la personne écrase ça. Le lendemain, je te dis, pff, non, faut laisser. L'esprit te dit, va quand même demander non. Je dis, non, faut, faut laisser. Va quand même demander non. Non, faut laisser. Te voilà. Je prends un autre cas de figure. Le choisi, quand il fait son deal avec quelqu'un. Il ne part pas là où il y a du succès. Le choisi part là où l'Esprit lui dit de partir. Je me suis. Isaac, dans Genèse, chapitre 26, il y avait la famine. Tout le monde déménageait pour partir en Égypte. Isaac après ses ces choses. Il dit à sa couple, sa femme, « car ah, tu sais quoi, on va partir, il faut qu'on parte de l'autre côté. Hein? C'est un peu bon ici. Là. Mon comptable et mon conseiller m'ont dit que c'est mort. » Dans la nuit, Dieu lui apparaît. Genèse chapitre 22, 6. Attendez, je vais vous lire ça. C'est un des passages que j'aime beaucoup. Parce que ce que je, là, je suis en train de dire là, ça aide quelqu'un. C'est en train de t'aider là maintenant. Mmh. Mmh, mmh, mmh. vais lire la version 8 secondes ok tu m'as fait signe sur whatsapp d'accord je vais regarder ton whatsapp euh, monsieur Dufour. ah oui j'ai vu c'est bon il y eu une famine dans le pays outre la famine la première famine qui eut lieu du temps d'abraham connexion c'est la connexion ne veut plus donner la connexion de, la connexion de... Ça bug seriously bon mon autre bible est loin là bas sur mon trône Je vais pas lire ce passage donc Je vais me fournir. Attendez. Comment la connexion Bon, je vais de voir si euh, je peux trouver Genèse 26. La connexion essaie de me jouer des tours. Bon, je vais parler sans la connaissance, sans ce passage. Donc, ce que j'essaie de voir dans ce passage, c'était qu'il y avait la famine. Euh, Isaac veut donc partir là où tout le monde est en train de partir. L'Esprit lui dit dans la nuit que, ne papa Reste là où tu es. Sème là où tu es. Jacques se lève le matin, il dit à sa femme, Baby, je sais qu'on avait déjà vendu toutes les choses ici. Hein, mais Dieu m'a dit de ne pas partir. Dieu m'a dit de ne pas partir. Bon, j'ai arrêté tous les autres réseaux, je vais me concentrer sur Facebook. Si vous me suivez sur Facebook, répondez juste oui. reine monique ce qui s'est passé avec isaac c'est que il aurait pu suivre la tendance mais dieu lui a dit reste C'est la Je suis dans la même position, il n'y a pas bougé. Je déclare que vous allez recevoir ce que j'allais vous dire ce soir Si Vous allez recevoir. Ok. Dans la phase de votre vie où vous vous trouvez actuellement, il y a beaucoup de choses que vous allez devoir faire une place ton esprit est en train de s'élargir la Bible dit que Isaac a semé là où on lui a dit de rester et de semer. la même année il a eu combien 100 fois plus que ce qu'il a semé donc mets un million multiplie par 100 Le choisi ne fonctionne pas dans les finances du monde. Vos finances sont exponentielles. Vos finances, ce n'est pas, pas... Et je vous parle, oh Seigneur, oh Seigneur. Ce n'est pas la fiction. Ce n'est pas la fiction. Il y en a ici, là, je sais que vous m'écoutez, vous ne témoignez jamais. Mais je sais aussi que vos finances ont été changées dramatiquement. Totalement. Jacques, il y a quelques mois, tu n'osais pas payer le loyer de 25 000. Maintenant, tu as fait trois mois. Aujourd'hui, tu es dans le loyer de 100 000. Et tu comptes te prendre pour 250 000 dans quelques mois. Sans souffrir de quelque chose. Et la Bible dit que Isaac. Allah s'enrichissant. Donc quand ça commence, parce que le monde nous fait croire que, je dis bien le monde et nous, on est séparés. Le monde nous fait croire que quand ça commence, après ça, ça, ça stagne. Dans notre dimension, écoutez-moi bien, je suis votre messager, je suis votre prophète pour cette saison ci là. Dans notre monde, ça augmente chaque jour. Couche-toi, tu dors. Va à l'hôpital dormir, tu te dis que tu te soigne Va en ligne de miel. Oh. mais toi tu bosses de 6h à 19h. Oh. Ça va augmenter. Et les choses que tu te cassais avant pour avoir 6 millions. Aujourd'hui, tu restes comme ça là. Tu fais comme ça là. Tu fais comme ça. 6 millions mais te trouver. Alors qu'avant, tu devais presser ton cerveau, appuyer ton cerveau, ton énergie est en train de se libérer. Et cette énergie s'étend. Isaac avait, allez voir les richesses d'Isaac, Genèse 26, verset 12 et 13. À un autre niveau, tu commences à faire dans tout, comme maman Jackie. Tu commences à faire dans tout. Oui. On te trouve dans les, les plantations. On te trouve, de, tu as la boutique où tu fais le, le, les panneaux solaires. On te trouve, tu as tu es dans tout. Tu multiplies. Et ça vient de Donc, c'est là. Tu t'assois, tu penses dans ton téléphone, tu vois la gens qui entre. L'instruction que j'ai pour toi ce soir, avant il y avait des gens qui avaient plus d'argent que toi. Quand tu les voyais, tu étais intimidé par leur argent. Tu disais, ah, le gars, c'est là. Moi, je respecte le père, c'est là. Le tonton, c'est là. Moi, je respecte le tonton, c'est là. Ah, il est dans les 1 million de dollars. Tu vois. Dieu commence à te mettre au challenge. Tu commences à te sentir, tu sens, tu, sens, tu sens comment ton énergie augmente, tu sens comment tu te sens comme si, hey, je, je me sens comme si j'ai 5 millions de dollars, hein. je me sens comme si ça commence à venir. Dans cet étape où tu es, premièrement, ces personnes-là que tu prenais comme des dieux, parce que tu pensais que ce qu'ils ont fait, tu ne peux jamais faire, tu vas arrêter d'aller leur dire quoi que ce soit concernant ce que tu as train de faire ou de vouloir faire tu vas arrêter de d'aller leur demander conseil parce que beaucoup de ces personnes là ont pris euh... You know, take the credit oh, c'est moi qui l'ai fait comme ça c'est moi qui l'ai rendu comme ça alors que la personne n'a rien fait sur ta vie je prophétise et je t'informe il y a certaines personnes que tu prenais comme des, des intouchables financièrement dans maximum un an tu vois les gens là comme les petits. Tu n'as pas de prophétie là-bas, reçois au nom de Jésus. Maximum un an. Tu le prends pour un petit. Donc, genre, tu n'es plus intimidé. On est bien, puis on te dit, ouais, euh, euh, et tu regardes, tu te dis, waouh, c'est lui qui possède tous les buildings de la ville. Ça ne te ferait plus. Et ce que je fais aussi de quelqu'un, c'est que ils sont en train de te guider ces derniers jours-là. C'est comme une énergie que tu sens en toi. Tu te lèves comme ça, là, tu, tu, tu le matin, tu dis que ah, j'ai envie d'investir dans quelque chose. À 10h, quelqu'un te dit, investir dans mon entreprise. Ah. Mais je pensais, à, je pensais à investir dans l'entreprise de quelqu'un. À 6 heures, on m'a dit que je devais investir dans l'entreprise de quelqu'un. Comment ça se fait que tu viens à 10 heures et me dis que j'ai investi chez toi Tu me prends l'argent, tu me mets dessus. Un mois plus tard, boum. Ça va se faire, on appelle ça uh, uh, overnight. Overnight Mais dans cette période-ci-là tu vas, tu vas comprendre que ce qui, te, ce qui se passe Dans ta vie c'est temps. Tu dois mettre un casque sur ta tête hein? Le casque-là doit couvrir ta bouche Tu ne dois pas aller Tu reçois, tu te réveilles Tu loues seulement, tu adores, tu remercies tu restes tu contemples ton agent qui va venir. N'ouvre pas ta bouche pour essayer de convaincre quelqu'un. Même pas ton mari, même pas ta femme. Tu me suis. Même pas ton mari. Certains de vos époux et épouses vivent dans votre univers, dans votre manifestation. Parce que vous avez un pouvoir de manifestation intense. Une dame me dit il me fait un message, elle me dit Elle a tellement, tellement, chaque soir, c'est elle qui fait le lavage pour son mari Il est un peu genre, ah, ton lavage, est-ce que ça marche Donc l'autre jour, ça fait des trois jours, il se plaint Oh, voilà, oh, bah j'ai formé le petit dans l'entreprise Maintenant, on l'envoie se faire former en, en, en je veux dire, un pays au hasard, hein, en Turquie Et c'est l'entreprise qui paye tous ses frais de formation Et moi, on m'a laissé Elle a pris un des, des produits-là, elle l'a donné à son mari il se lave avec ça deux jours, le troisième jour, on appelle son mari, on dit, on va t'envoyer, euh, je donne aussi un autre pays au hasard, en France. Il rentre, il dit, ah, tout ça, ça marche, hein. on m'a dit qu'il veut partir en France dans quelques jours. Certaines des personnes qui sont autour de vous vivent dans votre onction. Écoutez-moi bien. Et ils ne vont jamais vous donner l'honneur de cela. Il va me dire que c'est à cause de toi. Ne hein. cherchez même pas de la cause de... Ce que tu dois savoir, c'est que tu dois arrêter de douter de ton pouvoir. Parce que je vois quelqu'un que tu... Tu sais, tu as déjà prouvé, tu, le... tu sais, tu connais ce que tu peux faire. Et tu, tu doutes toujours de toi. C'est quoi? Tu sais combien de personnes tu as déjà rendu riches? Hum? Demain, quand il est en train de raconter aux gens, il, peut pas, il oublie la partie où tu lui avais demandé de se laver avec le sel. Il oublie la partie où tu lui avais donné un petit conseil. Il a fait. Il oublie de raconter ça. Ah non, je sais, moi je suis compétent. Hein. J'ai étudié à Paris. Je, ils m'ont pris à cause de, de mes compétences. La personne t'oublie. Ne cherche même pas la reconnaissance. Tu venais seulement tester. C'est comme si tu limes le couteau, pour tu testes pour voir si ça coupe avant d'aller couper la viande. Je me suis non. Tu as suivi, dis oui. on me demande de te dire que ton ton œil est en train de souffrir. ton œil et cet œil c'est ton imagination c'est ta productivité c'est ta créativité tu vas commencer à imaginer les belles choses qui vont se passer dans ta vie et quand ça va venir c'est pas que tu vas forcer ça, tu restes comme ça ça vient ça m'en pas et quand ça vient, ça vient avec une énergie. Tu peux sentir la puissance de ça. On me dit de te dire que ce n'est pas la blague. Non, des jokes. Ce n'est pas la blague. Il y a des choses que tu vois, tu maintiens ton énergie. Trois jours plus tard, tu vois ça. Je peux tu peux te lever, tu dis qu'il okay, faut que j'achète le frigo aujourd'hui. Il me faut le frigo tu parles, il me faut le frigo, il me faut le frigo à 17h tu as le frigo dans ta maison le frigo est venu dans ta tête le matin, non le soir il y a ça devant toi, non tu dois t'habituer à ça et quand tu veux acheter le frigo, ne demande pas aux gens qu'est-ce que tu penses, je devrais acheter un frigo qu'est-ce que tu penses, le frigo, est-ce que ce sera bien je dois mettre comme ça au voilà ce qui te tue tu t'habitues tu veux sortir quelqu'un, tu parles je n'ai pas acheté le frigo. Ah, tu veux faire le frigo maintenant? Non, tu n'as pas besoin de frigo? Mais hier, il fait froid, non c'est l'hiver. Mets-la dans tu es dehors. Voilà comment on te dissuade. Il y a quelqu'un, c'est là que quand tu vas acheter un frigo, le lendemain, tu vas te réveiller, on va dire qu'achète le congélateur. Le lendemain, tu vas te réveiller, on va dire qu'achète euh, la télé. Après, tu vas te réveiller, on va te dire que donc, ton pouvoir de manifestation va seulement augmenter de jour en jour. Tu me suis, non Tu dois protéger tes idées. N'en parle pas. Il y a même des choses que tu as commencé, ça n'a pas donné. Tu as fait un magasin et l'Esprit te dit, ok, tu as dépensé 15 millions pour ce magasin, c'est vrai. Libère, ça donne à quelqu'un. Quand d'autres, ça jette ça sur quelqu'un, on a 2 millions. Dès que tu veux déjà à partir, quelqu'un te dit, oh non, est-ce que tu sais combien ça, tu as pris 6 mois pour faire ça. Hein? Non, il faut Non, tu ne peux pas donner ça comme ça, non. Je cherche quelqu'un qui va acheter ça à 10 millions ou à 12 millions l'esprit te dit que laisse ça laisse Donc voilà tu rentres en compte, tu vas t'embourber dans les problèmes on te dit non il faut d'abord qu'on on check, on fait ceci, ça te prend trois mois alors que le mois qui suivait l'esprit allait te donner 25 millions tu vas t'accrocher sur 10 millions en trois mois et après de peut demander 10 millions là. celui qui a les oreilles qu'il entende que celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'esprit a à te dire Tu vas encore changer le niveau financier. Ton niveau financier en train de manquer. Tu me suis. You're going higher. Avant, depuis, depuis 3 ans, 4 ans, tu étais un plafond où tu te disais Ah, je fais n'importe comment je suis à 2500 dollars. Je fais n'importe comment je suis à 3000 dollars. C'est quoi ça Écoute, tout le travail que tu as fait depuis 3 mois, le travail spirituel que tu as fait là, Hmm. Hmm. Quand Dieu dit dans la Bible que not by power, not by might, but by my spirit, pas par ta puissance, c'est l'esprit qui fait. Tu vas rester comme ça, ça va seulement venir, venir, venir, promotion. Ça... Avant, j'appelais même les gens, ne me rappelaient pas. Comment me les on m'appelle <rire> mmh. Mmh. Avant que Dieu ne fasse quelque chose dans ta vie, il t'annonce toujours. Il te dit en avance. Et quand il te dit, c'est pour que tu te prépares. Il y a la parabole des vierges. Il y avait dix vierges qui sont parties, elles n'avaient pas... Elles ont pris la lampe, elles n'ont pas pris l'huile. Et il y a dix vierges qui ont pris la lampe, elles ont pris l'huile. Celles qui ont pris l'huile avaient compris que le chemin, ce sera long. quand tu sors, il va pleuvoir. On, prend le, on, dit, allez, on vous envoie toutes. Dix personnes prennent le parapluie, dix personnes ne prennent pas le parapluie. Quand elles vont arriver en route, la pluie va tomber. Celles qui n'ont pas le parapluie vont faire comment Elles vont s'abriter, non. Ça va les ralentir, non. Si tu étais conscient de la distance que tu vas parcourir, si tu étais conscient que non, là où je parle, j'ai fait un voyage même de 10 heures de temps, tu prendrais quoi Des provisions. Donc, celles qui n'ont pas pris de, de, de carburant pour la lampe, elles n'avaient pas la foi. Elles n'avaient pas la foi. Ou même, qu'elles n'ont même pas entendu l'esprit. Peut-être, elles ont seulement vu les autres se lever, elles ont dit Ah, on, partons aussi, non, on les suit. Alors que les dix autres avaient entendu, l'esprit a dit que partons sur un chemin qui sera assez long. Donc, équipez-vous. Elles se lèvent comme ça, pam, elles cherchent l'huile d'abord, elles mettent. Elles cherchent la réserve de ceci, elles mettent. La réserve vient en fonction de ce que tu as entendu. Et dans cette saison aussi, il y a une autre personne que tu dois, tu dois tout donner. Ne retiens pas ce que tu as. Investis vraiment dans le business que tu veux faire là. Donne-toi à fond. N'aie pas peur. On t'a escroqué dans le passé, et puis quoi? Tu n'étais pas spirituel, tu ne connaissais pas ce que tu connais maintenant. Tu ne connaissais pas. Tu étais une kingé, tu, tu ne connaissais pas. Vous avez compris Écrivez que j'ai compris. Comme quand vous m'écoutez, vos doigts sont coupés là, on coupe vos doigts. ne doit pas te retenir, tu dois te lancer. D'ici le mois de mai, l'argent qui va entrer dans, ton, dans ta main, les, les, les services qu'avant, tu, tu avais peur d'offrir aux gens parce que tu dis, ah, qui va venir? Les gens vont te trouver maintenant. On va acheter la marchandise aussitôt que ça sort du du magasin. Tu n'as pas besoin d'aller exposer. On dit, non, donne-moi comme ça. J'ai terminé le message que j'avais à vous dire. Ok. Que la Vierge Marie vienne vous ouvrir l'esprit. J'enlève les blocages que vous avez eus, j'enlève le doute. Que vous appreniez à retenir votre langue face aux personnes qui vous décourageaient avant vous ne rentrez des batailles pour vouloir prouver que vous êtes qui vous êtes que vous soyez ancré en vous que la puissance de la nature vous fortifie et vous solidifie je viens couper toute relation qui doit être coupée je coupe toute association maléfique qui vous suce votre énergie. Toute conversation téléphonique que vous avez qui vous suce votre énergie. Je viens vous restaurer. Je déclare que la peur que tu as là, il y a un événement qui va arriver. Tu as peur. Je déclare que ça va bien se passer. Ce n'est pas parce que tu as entendu les rumeurs des autres. Toi et les autres, vous n'êtes pas sur le même pied. Toi, tu as semé, Toi, tu as prié. Tu as demandé. Tu la prenais des yeux de Dieu. Les autres personnes, ce n'est pas le cas. Donc, je chasse la peur de ton esprit. Ce business va bien se passer. Cette collaboration va bien se passer. Il y a quelqu'un dans ton entourage que chaque fois que tu lui ouvres tes, tes situations, la personne met beaucoup de doutes dedans. La personne met beaucoup de doutes. Ça te frustre. Ça gâte tes, tes choses. Tu viens tu te dis, ouais voilà, on va aller faire ça. La personne dit, tu es sûr. Tu es sûr. Ah moi j'avais quelqu'un qui dit, là, il a eu concert, ça comme ça, ça n'a pas marché. En tout cas, moi, je ne fais pas moi confiance aux gens. Mais, hein, hein, hein. La personne fait ça, il gâte. Il gâte dans ton esprit, ça ton esprit. Après le tout là ne marche plus. Je viens fermer la bouche de ces personnes là Je ferme votre propre bouche. Que vous dévoiler dévoilez plus vos projets. Je ferme. Au nom de Jésus, Amen. Recevez la foi et la paix. Que la paix du Seigneur soit dans votre esprit ce soir. Cette paix que tu sais, que tu sais, que tu sais que ça va aller. Même si demain là, à 6 ans on va t'écrire pour te dire que madame, c'est tu sais où et tu ne sais même pas d'où ça va sortir Que l'appel paix là, entre dans ton esprit Et que tu reçoives ta réponse ce soir Je chasse le doute Je libère votre esprit Votre énergie, votre vibration De tout doute J'enlève la... Je veux dire qu'au départ Quand j'ai je... commencé à parler Je veux dire que j'enlève tout, tout, tout, tout, tout, tout caillou Qui fermait la tombe où vous avez mis, qui vous empêchait de sortir. Je vous commande de sortir de cette tombe. Je roule la pierre. Et je vous commande de sortir. Vous voyez le jour, vous voyez comment vos choses avancent. Tout ce qu'on avait fait pour cacher votre vision. Toute lettre que vous avez reçu de l'État. Lettre que tu as reçue de l'État. Et la lettre était censée te, te casser, t'anéantir. Maintenant, nous sommes désolés. Vous voyez le beau, beau dialogue là, nous sommes désolés. J'enlève les lettres là de ton esprit. Ces paroles, qu'est-ce qui bloquait ta vision. Je déclare que tu reçois ta solution ce soir. Je te facilite la réflexion. Je déclare que toi-même tu es ton propre conseiller et tes anges sont tes conseillers. Il y a quelqu'un qui me demande te dit, de te dire d'aller regarder l'histoire de Nicolas Tesla. C'est quelqu'un qui était très casanier, très... Même pour saluer les gens avec ses mains ne pas les gens. Nicolas Tesla, va lire son histoire. Tu écoutes sa vidéo sur, sur YouTube. Que ta croyance en toi-même accentue. Que ça s'ouvre encore plus ce soir. Que toute personne qui est là dans votre esprit et que ces paroles sont toujours en train de... Ces paroles sont en train de... de, de, de C'est comme des répercussions à l'arrière-plan. Je viens détruire ces paroles. Je détruis ces paroles. Tout chantier que tu as commencé qui est bloqué en route, bloqué en chemin. Tout chantier que tu as commencé qui est en cours et qui a été bloqué. Je viens ouvrir ce chantier que ça continue. Au nom de Jésus. Tous travaux dans ta maison qui sont en suspens. Et ça te, ça te bloque l'énergie. Ça, ça bloque l'énergie. Ça empêche que l'énergie ne circule dans ta maison. Je viens ouvrir cette énergie. Je commande à cette énergie d'avancer. Je commande à cette énergie de circuler. Au nom de Jésus. Amen. J'enlève les peurs la peur de manquer, la peur de manquer, la peur, tu, tu vois, tu vois dans ça, il y a un, un brouillard qui vient sur ta tête, tu dis, ah, je vais prendre la chambre de ça, et si ça finit, je chasse ce brouillard de peur, je chasse ce brouillard de peur, en parlant du travail ou du chantier, je vois comme si tu entoures là-bas un travail que ça fait au moins un an, deux, deux ans que c'est passé là, chaque fois que tu passes devant ça, ça te... c'est comme un, un blocage dans ton esprit, la prochaine fois que tu passes devant, même maintenant, là, tu peux aller te mettre devant. parle même dans ton esprit déjà. Je te commande de finir. Toi, travaille-ci. Je te donne deux semaines pour qu'on te finisse. Le prochain agent qui touche ta main, tu payes ta dîme et tu lances. Tu vas bouger. Je bouge cette force-là. Cette entité, qui que ce soit qui a bloqué par ses paroles ou encore par ses incantations, qui a bloqué tes travaux. Je viens débloquer. Au nom de Jésus. La bataille spirituelle la bataille spirituelle tout ce qui est dans ta vie qui est bloqué c'est dans ta tête un truc ici un ici là le chantier les enfants le mariage c'est dans ta tête quand on dégage comme ça la poupe, tu sens comment tu es léger il y a une personne que ça c'est sa parole ici là je viens commander à tout blocage sur ton chantier d'être débloqué toute lourdeur toute personne qui a commencé le travail après les parties. Tout ingénieur dont vous avez besoin. Je déclare que vous trouvez les bons ingénieurs au nom de Jésus. Tu vas partir là-bas, tu vas mettre le sel dans l'eau. Tu vas lire le somme 35 sur cette eau. Et tu vas commander à toute force, que ce soit les forces de ce quartier qui te bloquent, que ce soit les forces de, de, de, de ton village ou du village de ton mari, tu commandes à ces forces qui vous ont bloqué de vous laisser partir. Et tu commandes maintenant aux forces positives, de ton quartier, de, de, de, de, de, de ton village, de ton mari, de venir vous aider pour finir ce chantier. Au nom de Jésus. Amen. Et tu appelles aussi les clients qui vont venir après. attaque on attaque votre vision me suivez non quand vous attaque on attaque votre vision quand ton chantier avançait, tu venais tu voyais écoutez je ne sais pas comment je peux vous dire ça je travaille beaucoup avec la force de mon mental quand je prends un projet je parle ma s'il le faut je m'assois dans la maison là même pendant quelques heures je reste et je laisse mon esprit bouger les choses me suivez je reste, je reste. Sans pas aimer l'adoration. You're not a man, oh, you're not a man, oh, you're the God of answering, the one like you. No one like you, Jesus, no one like you, Father, you're the God of everything, the one like you. Tu es en train d'activer la puissance de ton esprit. Tu es en train d'appeler les ingénieurs, les je ne sais pas, les contacts de tout ce que tu as, tu as besoin. À un moment, tu les vois. Tu vois ce tu vois, tu vois, tu vois, moment je vous assure, moi c'est pour moi. Je vois comment mon esprit, commence à faire. Ok, on peut mettre ça ici, on peut mettre ça là-bas. Je, je, je vous assure, ça dépend que je tape dans mon esprit. Tac, tac, tac. Ta. Je finis ça dans ma tête d'abord. Quand dans cette phase-ci, je ne parle pas avec n'importe qui. Généralement, je fais ça seul. Je ne parle pas avec n'importe qui. Si tu arrives, tu ne parles avec un décepticol. Oh là là. Oh là là. Oh non, on ne peut pas encore. Ça sera dur de trouver le maître chantier, c'est là. Hein? Ah, on va voir. Moi, j'ai essayé l'autre jour, ça ne passait même pas si tu as la chance, tu pars, tu mets d'abord ce que tu veux. Tu bouges les mots. Et l'adoration sur vos chantiers ne blaguez pas. Jésus-Christ reste le Seigneur des Seigneurs. Allez là-bas, vous laissez sa vibration. Le Saint-Esprit prend votre chantier. Tu finis maintenant, tu appelles. Quand tu appelles, tu commandes. Parce que parfois, il y a des gens que quand ils viennent, ils sont là comme, sont, c est, c est comme si c'est la personne à qui a tes finances. Tu commandes comme si tu avais l'argent de tout faire, tout cela. J'ai dit que contacte-moi telle personne pour qu'il vienne faire tel travail demain. Ah, oh, tu sais le père, la dernière fois, il a dit qu'il fallait qu'on le paye d'abord. Oh, voilà ce que j'ai dit. On ne laisse pas l'espace. Ton problème avance que tu laisses l'espace pour que les personnes viennent parler sur tes choses. Maintenant, tout ce que ta case de pensée est ici. Il n'y a que les commandements qui sortent de la case. Personne n'entre dans la case. Tu me comprends bien? Mmh, en tout cas, je scelle cette parole dans ton esprit maintenant. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, personne d'autre n'entrera dans ta case. À partir d'aujourd'hui, il n'y a que toi et le Saint-Esprit. Et je fortifie, je solidifie tout ce que tu vas voir. Je déclare que ça va se manifester. Je vais accélérer tes pensées. J'enlève les blocages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois quelqu'un de ta famille a dit que tu penses que tu es qui Tu penses que tu es qui Tu viens, tu nous, nous snobes, tu passes devant nous, tu veux construire J'enlève les flèches qu'ils ont mis dans ton cœur. Je vois quelqu'un carrément, tu devant un mur. Et qui y a quelqu'un de très proche dans ta famille qui sait. Il sait ce qui se passe. C'est même à lui qu'on a donné, il est venu te donner, ou bien il est venu verser là-bas. Parce que très peu de personnes savaient où tu construisais. Quand vous allez verser l'eau avec le sel là et le son 35 Parlez c'est n'importe quoi qu'on est venu enterrer ici Ange Michael je déclare que tu détestes à l'instant Tu détruis Je coupe la tête de tout scorpion De tout serpent, de tout aspic Tout lionceau, tout dragon Qui a été envoyé ou qui a été enterré ici Pour me bloquer Vous êtes dans une bataille spirituelle Ne blaguez pas Ta bouche ne doit pas rester fermée On ne parle pas trop mais quand on parle on sait ce qu'on dit on ne parle pas trop. C'est pour ça que tu dois mijoter tes paroles. Quand ça sort, ça sort comme la flèche. Piouf c'est passé Oui. Je cherché seulement le target. Quand je trouve, je parle. famille qui a comploté contre vous. Dans le groupe familial, tu es toujours en train de vouloir les unir. Mais tu sens qu'ils ne veulent pas. Ils t'ont exploité. Quand tu es tombé, On a commencé à rire de toi. Alors que tu es le seul de la famille que quand tu as, tu donnes aux gens. Maintenant qu'ils ont plus que toi, personne ne te donne. Tu ne te plains pas. Je déclare maintenant que selon Genèse 50, verset 20, tout mal qu'on a comploté contre toi, toute réunion qu'on a fait dans le passé contre toi, ils sont rassemblés, ils ont bu, parlé contre toi, ils ont pris leur décision de t'exclure, ils ont pris leur décision de te faire du mal, ils ont pris leur décision de te bloquer quelque part. J'annule ces paroles, j'annule ces incantations, je te détache selon Matthieu 18 au verset 18, je défais les nœuds qui attachaient tes business, je défais les nœuds qui attachaient ton porte-monnaie. Je te fais les nœuds, je vois moi quelqu'un que tu n'arrives, tu te rases difficilement. Tu te négliges un peu le visage, tu te rases vraiment difficilement. Tout ça, ce sont les pièges de ta famille, c'est la famille, c'est les flèches de ta famille. Je déclare que cette nuit, on va venir te remettre les clés. Les clés de ta voiture que tu as perdue. Les clés de ton royaume que tu as perdu, qui t'a été volé. Toute personne qui a ri de ton échec. Je déclare que ces rires repartent sur ces personnes cette fois plus au nom puissant de Jésus. Tu as nourri 100 avant, tu vas nourrir 1000 maintenant. Ils vont regretter de t'avoir fait du mal. Tu vas nourrir maintenant que 1000. Je vois quelqu'un que tu avais. Quand tu voyais, tu avais toute la nourriture, tu arrivais, tu donnes aux gens. En route, tu achètes plein de nourriture, tu mets dans la voiture, tu donnes. Tu es en Europe, tu envoies la nourriture, tu envoies, tu envoies. Ils mangent ça, ils parlent contre toi. J'appelle la terre, la terre là sur laquelle ils ont fait caca, de la nourriture qu'ils ont mangée là. Que cette terre là, les juge. que tout ce qu'ils ont mangé, toutes les bénédictions qu'ils ont mangées venant de toi, que ça retourne vers toi maintenant, multiplié par 100 mille, au nom de Jésus. soit si c'est le jugement. Hein. Je vois le jugement qui retourne sur certaines personnes. Le jugement, le jugement. Restauration, c'est ça qu'elle voit. Restauration, restauration. Restauration. C'est un peu comme si tu vois un film, non. Quelqu'un fait l'accident. Après, qu'est-ce qui se passe On fait, on fait le, le, le on fait le retour en arrière sur la vidéo. Donc, la voiture, ce qui s'était écrasé, revient encore en pièces. Après, la, il, il repart encore sur le chemin. Après, il repart encore, il rentre à la maison là où il était. On est en train d'inverser le processus qu'on a fait sur ta vie pour te tuer. Dans ta vingtaine, tu avais l'argent. Hein? Hum? Tu avais l'argent, il c'est là 5-10 ans. Tu avais l'argent. Tes pieds sont en train de te guérir. Je vois comment tu es immobilisé. On a gonflé tes pieds, on t'a mis comme le ciment à terre. Oui achetez lui de blindage, vous massez vos pieds avec même si tes pieds n'ont pas physiquement gonflé achetez lui de blindage, tu masses tes pieds avec tu masses tu dis que j'enlève toute immobilisation dans laquelle on m'a mis, mise toute immobilisation financière tu étais dans les 10 000 euros tu, tu n'avais jamais moins de 10 000 euros dans ton compte avant maintenant te voilà, tu es dans les moins de 200 euros avant qu'on ne paye. Voilà, on, on paye dans quelques jours. Tu es dans moins de moins 100 euros. Mm -hmm. Je restaure tes finances. Seigneur, je déclare que cette parole trouve tes enfants. Et que l'ange Michael prend cette parole. Et il va l'accomplir dans leur vie. Il leur montre la direction qu'ils doivent suivre. Selon nombre chapitre, Exode chapitre 23. Et ils suivent. Je déclare que votre corps obéit aux instructions de l'éternel. J'enlève la désobéissance, la rébellion de votre cœur. Je vous sors de tout trou dans lequel on vous a mis. Je vous sors de toute maladie spirituelle. Toute immobilisation, inertie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. You're not a man, oh. You're not a man, no one like you. You're not a man. Oh. You're not a man. Oh. You're the God of everything. No one like you. No one like you, Jesus. No one like you. No one like you, Master. No one like you. No one like you, oh, no one like you, oh. You're the God of everything. No one like you. Oh, rabababashi karabandariya basuntari kariya masundariya usanti. Lariya makoshande de karoya mandala katoriya il y a des personnes qui étaient même jaloux. Quand vous aidiez d'autres personnes, ça les énervait C'est que tout l'argent que tu envoies là, tu me donnes seulement 10 000, tu donnes 90 000 à d'autres personnes. Pourquoi Il y en a qui vous ont fait du mal parce que vous aidiez les gens. Selon Acte chapitre 9, j'appelle toutes vos aumônes. Que vos aumônes parlent pour vous. Que vos aumônes parlent pour vous. Que le Seigneur, le Dieu de l'univers, se rappelle de tous vos dons, toutes vos offrandes. Toute personne à qui vous avez donner, mais c'est cinq francs, qui a dit que, que Dieu te bénisse, que cette bénédiction-là, que la terre crache cette bénédiction-là sur toi aujourd'hui. Je restaure ce qui a été, tout trou qu'on a mis sur toi, les trous qu'on a fait avec les paroles, avec les incantations, toute énergie négative qu'ils ont versée autour de toi, je viens détruire. Je t'élève dans le luxe. Je ne sais pas pourquoi je te vois directement dans le luxe. Oh Seigneur, quand Dieu s'y fait ces choses. Hein. Somme 126. Vous savez que ma... On va voir si la Bible marche maintenant. Comme ils ont bloqué la Bible tout à l'heure là. Hmm? You cannot block us. You cannot block us, okay? We go continue After at that day. we go continue um, okay? You cannot block us. Some some insist. You're not a man. Oh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 Dans la voiture, comme ça, le compteur à zéro. Tu sens le cuir sur la voiture. Tu veux Oh yes. Mm -mm. Reçois ta voiture au nom de Jésus. Et notre langue de chant d'allégresse. Alors, on disait parmi les nations, l'éternel a fait pour eux de grandes choses. L'éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L Éternel ramène nos captifs. Ramène mon argent Ramène mes enfants Mes femmes, mes enfants Si c'est des polygames, oh, oh, je ne sais pas Seigneur, ramène Ramène mes enfants de leur captivité Ramène mes terrains Qui ont été volés, Seigneur Ramène, oh Seigneur L'argent pour finir ce chantier Ramène de toute captivité là où on l'a mis, Seigneur Ramène mes voitures Mes habits Comme des ruisseaux dans le midi. Je déclare que tout ce qui vous a été volé vous localise automatiquement. Je déclare que ça, la loi de la pesanteur fait que ça roule, ça vient vers toi. C'est en haut, tu es en bas, donc ça va te trouver. Tu ne dois pas monter la colline pour aller trouver ta chose. Je déclare à partir d'aujourd'hui que ta chose te localise. Ça vient à toi sans effort au nom de Jésus. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec champ d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte des gerbes. Je déclare que votre saison de porter des gerbes est arrivée. mettez ça sur vos statuts que je porte mes gerbes. On te demande tout de que de laisser, vous ne comprenez pas. Mettez-vous sur vos statuts que je porte mes gerbes. Je mm -hmm. pas ce expliquer. Ne partez pas expliquer. Mm -hmm. Moi, je mets d'abord sur mon statut. Maintenant. Moi, je mets d'abord ma part maintenant. Je porte mes gerbes au nom de Jésus. Je porte mes gerbes avec joie. Voilà, statut posté. Je viens vous fortifier maintenant. Je viens vous ancrer. Toute honte qu'on a mis sur vous. Je vois aussi que quand as fait, sans as mis l'esprit de honte, qui fait qu'il y a des endroits, tu ne passes même plus. Passes à, oh, tu passes avant avec la grosse voiture. Maintenant, tu as honte. J'enlève la honte de ton esprit. J'enlève la frustration de ton esprit. J'enlève la peur de ton esprit. Je fortifie ton cœur maintenant. Tu vas me voir entendre ton rêve cette nuit. Je vais venir enlever les choses sur ta poitrine. Les flèches qu'ils ont mis là. Je t'opère et je retire les, les flèches. Les flèches qu'ils ont mis dans ton cœur pour t'affaiblir. Je les retire au nom de Jésus. Voilà. Je t'aime. Je vous bénis. Je bénis vos projets. Je bénis vos idées. Je bénis votre nuit. votre vision se restaure, que votre esprit soit encore plus sharp, encore plus tranchant que vous étiez à l'époque, que dans le business vous soyez, vous soyez encore plus tranchant que vous n'avez jamais été dans votre vie. Tu vois quand on, on voit tes projets on dit que ah, la vie ça a le gros cœur. Oui que votre cœur devient gros gros gros gros gros. Voilà. Au nom de Jésus Christ. Je bénis ta dîme au nom de Jésus je déclare comme tu as fait ce transfert pour cette dîme, l'ouverture de tes portes, que tu concrétises les projets que tu avais abandonnés je déclare que le Seigneur lui-même se manifeste dans ta vie, je déclare que tes finances vont toujours aller de l'avant au nom puissant de Jésus Christ, Amen et les personnes que vous avez parfois ce n'est pas tous les jours que j'ai béni toutes les dîmes mais je vous ai dit que je les bénis toujours en bloc parfois vous avez la chance quand vous faites, je suis en plein truc je peux bénir votre dîme aussi Directement comme ça. Ok. Je vous fortifie et je vous restaure. Ok. Passez une très très belle nuit par la grâce de Dieu. Bonne nuit. Sans combat, il n'y a pas de victoire. Ne vous payez pas du combat. Apprenez seulement à utiliser vos armes. Ok?